Et nous voici, regardez comme il est beau quand même, c'est le trou numéro 2 du parcours de Rebaix. Un par 4, j'ai même pas vu, tu peux me donner la distance Christian, tu la connais sur la carte. 314 mètres, 314 mètres. Assez court. probablement pas le plus dur. Handicap combien tu peux me dire aussi également, s'il te plaît, pour nos amis golfeurs. Mais regardez comme il est beau, un peu en dévers comme ça, avec le green qui est tout au fond, là, avec cette lumière qui est magnifique. Donc, euh, eh bien, c'est parti Je vais dire que c'est Bibi qui a la main. Profites-en, ça, Profite ça ne va pas durer. C'est Bibi à la main, profites-en, ça ne va pas durer. J'aime ça, cette émulation Christian. À chaque fois, je sais que tu es un peu compétiteur dans l'âme. Alors, on a un vent de face, tiens, cette fois-ci. Mm. Allez Cette belle après-midi de mars. Non, belle matinée de mars. Un drive des familles, bien. plein fairway et badaboum, plein milieu. J'adore, j'adore quand ça se passe comme ça. Bravo, Je t'en prie, à toi Christian. Jolie, elle va par un tout petit peu va être fairway sur la droite avec le soleil on voit pas le rebond je sais pas si tu as terminé dans le bunker ou pas c'est parti regardez-moi comme c'est joli partenaire du jour motivé comme jamais il faut de l'émulation au christian le bonheur la reprise du golf un peu de compétition c'est une reprise golfique exactement voilà, en fait les 135 mètres, ce sont les gros arbres là. Comme cela. Avec la rosée et la lumière, on ne voit pas encore les balles. Où es-tu, petite balle Ça y est, je te vois. Alors, il y a des bunkers devant. Je vais prendre ça comme alignement. Oh, voilà. Ah Seulement elle est ratée mais en plus ah euh... oh non je m'épargne ok bon, j'ai raté ma balle C'est joli ça, Christian. À droite, Mince. Alors, c'est à ah, droite. Problème, ah, à oh, Bunker. un bunker. C'est pas ma journée, je crois, là. Je crois que je vais les faire tous. Je prends mon club pour 90. Voilà. Ah, elle est montée. Mais tu y sur es sur le green, tu y es. un bon rebond. Je fais un gros divot. Non, tu y es pas. Le green est quoi derrière Donc, Je suis sur le green et je vais y être en trois. L'enthousiasme de vous faire partager une partie, je vous emmène golfer sur ce splendide golf de Rebet. Il est beau. Ah non, je ne suis pas sur le green, je croyais. C'est pas évident, c'est du petit sable, caillou. Bien sorti ça. Non, non, okay. non. Ah, non. ça rentre pas. Je passe d'une extrême à l'autre. Ah Allez. T'as joué. Ah, ah je m'attendais à ce que ça roule un peu plus. Ça monte, en fait, pour toi. D'accord, allez dans le cul. Ça ne roule pas non plus. Je suis pas bon là. Allez on se reprend cher ami. C'est pas bon. Bien fait quand même. Allez Denis. Oui, c'était pour le bruit. Cinq, cinq. Allez. Oui. Joli 4. Boguet. Bon. Ouais, non, non, Boguet, cinq. Boguet. On va dire que je me rapproche de toi, on va dire. C'est bon. Oui. Et bien voilà, c'était le trou numéro 2 sur ce parcours de Rebet. Je suis content Boguet plus Boguet, ça part plutôt pas mal. J'espère que je vais tenir ça le plus longtemps possible. Allez, on quitte le plancher des greens. C'est un plaisir de partager ces vidéos avec vous et le plaisir du golf sur la chaîne je vous emmène golfer aujourd'hui au golf de Rebet avec christian mon partenaire de golf allez prochain trou